Euh, On est de retour okay. à CFRH 88.1 et 106.7 avec nos invités Russell Aurore-Bouchard et Richard Harvey du Lac-Saint-Jean. OK, continuez sur la même discussion. Oui, euh, Russell, pour revenir un petit peu sur euh, les, euh, les propos euh, très, très pertinents que tu nous, dont tu nous as fait part euh, il y a quelques minutes. Euh, donc, si je comprends bien euh, ton discours un peu, c'est comme… Euh, tu confirmes, en fait, dans tes propos, et d'ailleurs dans ton œuvre en général aussi, hein, cette, euh, cette dichotomie, ou plutôt je dirais presque ce détournement entre euh, ce qu'on appelle le droit colonial ou le juridique euh, de l'État, qui déclare comme euh, des, des, des critères euh, juridiques coloniaux qui déterminent l'identité des communautés, et le fondement même du droit ancestral, c'est-à-dire cette continuité, cette, euh, qui, elle, répond à des critères plus... Euh, plus moderne, plus, plus scientifique, plus historiquement euh, valable. Bon, euh, écoutez, Richard, euh, je vais vous donner un exemple pour vous montrer l'anomalie de, de cette organisation-là, de ce framework-là euh, pan-canadien. James McKenzie, qui appartient à la grande famille des McKenzie, qui ont fait, qui ont essaimé dans l'Ouest, découvert dans l'artabasca, partout. Euh, a eu une femme indienne dans l'Ouest avec des enfants. Quand il est parti euh, au tournant du 19e siècle, qui est parti de là parce que c'est un homme qui était euh, détesté des Indiens, euh, il l'a envoyé dans le domaine du roi au Saguenay, la compagnie du Nord-Ouest, qui était maître, roi et maître du, du domaine du roi au complet, aller presque jusqu'aux terres de Rupert. Euh, jusqu'au lac Mistassini, presque à la baie du son même. Alors, lui, il était le grand maître d'œuvre ici. Il y a eu une femme indienne qui s'appelait Adélaïde Machiragan, qui est mon aïeul. Avec cette femme-là, il y a eu plusieurs enfants. Et en plus, il a adopté euh, un de ses fils, euh, un de, des, des fils de son frère qui était resté dans l'Ouest. Georges. C'est pas pour rien qu'on le retrouve pas dans la, les généalogies, c'est qu'il y a tout. Il y a, un, il y a un problème de généalogie. On, euh, euh, on retrouve pas. Euh, il y a une lignée des Mackenzie sur la côte nord qu'on est incapable d'aller chercher le fondement, mais je l'ai compris parce que je vais avoir un livre qui va être publié l'an prochain, puis c'est dedans. Comment se fait-il que les enfants que James Mackenzie a eu dans l'Ouest sont reconnus comme métis? Comment se fait-il que les enfants que James McKenzie, ce même personnage, a eu dans l'Est, ses enfants dont, et ses petits-enfants ne sont pas reconnus? C'est complètement aberrant, d'autant plus que il y a eu des jugements qui se sont faits, des jugements très importants, sur des cas similaires, mais là où il y avait beaucoup d'argent, euh, ces, ces, ces Écossais-là sont partis de l'Ouest, sont revenus au Québec, ont marié... Euh, religieusement, une blanche, après, après avoir laissé leur indienne. Et là, il y a eu des procès. Il y en a eu deux, entre autres. Et ces procès-là, il est très bien dit, les deux. Puis Il y a eu des appels, en plus, que les, indi que les enfants issus de ces mariages-là sont, eux autres aussi, des Autochtones, qu'ils soient au Québec ou qu'ils soient dans l'Ouest. À un moment donné, il va falloir que la Cour suprême revoie ces jugements-là, parce que ces jugements-là n'ont jamais été recontestés. Nous sommes au 19e siècle. Ces jugements-là n'ont jamais été contestés. Et ce sont des pièces maîtresses pour montrer qu'il y a eu un tordage de bras judiciaire qui a été fait par le politique et par la Cour suprême, où on a complètement déformé l'histoire de euh, la pénétration du continent, où on a complètement euh, déformé les unions qui se sont faites, et on en est rendu aujourd'hui où euh, les Métis de l'Ouest euh, s'allient ensemble pour dire qu'il n'y en a pas de Métis de l'Est. Je regrette. S'il n'y avait pas eu les Métis de l'Est, il n'y en aurait pas de Métis de l'Ouest. Puis s'il n'y avait pas eu les Métis de l'Est, il n'y en aurait pas d'Indiens au Québec parce qu'ils seraient tous disparus à cause de la maladie. C'est non seulement les métisses, mais le métissage qui a sauvé les Indiens au Québec. Alors, au lieu de nous vouloir du mal, je pense qu'il faudrait qu'ils comprennent qu'ils sont nous également, qu'ils comprennent que les ancêtres qu'ils vénèrent et euh, les morts qu'ils ont dans leur cimetière sont aussi nos morts et nos ancêtres. Et ça, j'en démords pas. Euh, moi, il n'y a pas un jugement qui va m'interdire, de, de mon qui va m'enlever mon identité, mon sentiment identitaire profond. C'est le, le, le premier, ça fait partie de mon être. C'est le, le, le, le, le premier héritage que j'ai, cette mémoire-là et cette, et cette identité-là. Alors moi, il n'y a personne qui va l'enlever, mais à un moment donné... Ils vont être obligés de comprendre, que ce soit les Indiens, euh, que ce soit les métis de l'Ouest qui nous refusent, ils vont être obligés de comprendre que on est tous ensemble dans ce même bateau-là. Ça a commencé au, au début du 17e siècle, euh, dans, le long de la côte atlantique. On est embarqué sur un grand radeau et au fur et à mesure, ce radeau-là s'en allait vers l'Ouest, vers l'océan Pacifique. Il embarquait du monde dessus, ça se mêlait, mais c'est toujours le même radeau. Nous sommes dessus et a personne qui va nous tirer à l'eau. Ce n'est pas vrai, en ce qui me concerne. Il y, a, ça, il y a une allusion directe, en fin de compte, à, à une grande alliance à, que tout le monde espérait, parce que pour la suite du monde, si on se fie aux données anthropologiques et historiques, ben, on n'a vraiment pas le choix de se parler, comme on dit. J'aimerais faire un Oui, Oui, oui. Oui, mais et, et ça va très loin parce que tout ce qui s'est produit au Canada, c'est complètement différent de ce qui s'est produit dans le reste des États-Unis, qui s'est produit en Amérique centrale, Amérique du Sud, où les Espagnols, ou les Portugais, ou les Anglais euh, ont eu un comportement... Euh, totalement là, euh, négatif par rapport aux, aux Indiens, aux Autochtones. Nous, les Français, c'était complètement différent. Et il y a une preuve de cela, à quel point ça a commencé de bonheur. En 1627, quand euh, le cardinal Richelieu a fait le, le, le, le contrat de la compagnie des, euh, des chants associés qui à qui il donnait la Nouvelle-France, à l'article 17, il est dit là-dedans que tout Indien qui va être baptisé, va devenir français totalement. C'est puissant, là. Va devenir français totalement avec tous les droits qui vont avec. vont pouvoir aller vi vivre en France. Leurs enfants, leurs descendants vont être euh, reconnus comme François avec, euh, français avec leurs droits. La preuve, trois mois plus tard, la tour qui avait deux filles, hein, métisse, est partie en France pour les légaliser et elles ont rentré chez les, les bonnes sœurs où elles sont mortes. Alors, quand on s'en vient nous dire dans l'Est, dans l'Ouest, et ça, je trouve ça complètement inconséquent quand je les vois faire se battre comme ça, quand ils s'en viennent nous dire euh, les métisses dans l'Est, il n'y en a pas, ben, euh, soutenir cela, c'est soutenir le fait qu'il n'y a pas de métis dans l'Ouest parce que c'est... Exactement le même monde, c'est exactement le même processus historique et ça part d'un déno, dénominateur commun, ça part de la pénétration du territoire à partir du début du 17e siècle. C'est pas compliqué. Et, et dès le début, relisez les textes de, euh, de Champlain, relisez les textes euh, des premiers historiens, l'Escarbeau, ils entrent dans les tentes des Indiens... Et les échanges se font oui, immédiatement. Le tabac, le processus du tabac. Euh, C'est extraordinaire tout ce, tout ce qui s'est fait. C'est véritablement la naissance d'une humanité nouvelle. C'est pour ça que je prends le terme pour un de mes livres, qui est un de mes livres les plus importants. Euh, « Naissance d'une nouvelle humanité au cœur du Québec ». C'est véritablement, on n'est pas mieux, mais on est du monde, nous autres aussi, on a, on a le droit de vivre. C'est ce que je dis, moi. Effectivement, euh, euh, vous avez parfaitement raison, Russell. Et j'aimerais faire un petit retour, euh, puisque le temps va nous, va nous manquer éventuellement. Ça nous prendrait des heures et des heures de conversation pour faire le tour de, faire le tour de la question en votre compagnie. En ta compagnie, tu permets que je te tutoie parce que… Bien, bien sûr. Des fois, je fais les deux en même temps, mais c'est pas grave. vas-y, vas-y, Richard. Ce pas un problème faire... pour moi. J'aimerais faire un bref retour sur ton, sur, ton, sur ton œuvre. Entre autres, parler de… parce que tantôt, tu as fait allusion à la pénétration des territoires, la mode de peuplement qui s'est faite. Tu as fait des allusions à ça. Dans « Héros de mon enfance », je pense que c'est ton avant-dernier livre. Tu fais un oui. bref retour sur des échanges… Euh, sur l'évolution des échanges sur la route du Saguenay, c'est-à-dire de Tadoussac, la baie du son En pensant oui. par, euh, par, le, par, par celle du Saguenay, évidemment, on sait tous qu'il y, y, y avait le trajet aussi euh, euh, voyons, du Saint-Maurice, puis il y a le trajet de la Grande-Rivière à l'Outaouais, etc. Oui, l'Outaouais, oui. Mais, mais celle de Tadoussac, euh, la baie du son Et tu fais un magnifique, euh, un magnifique portrait de cette, cette pénétration-là. Et puis, d'une mouvance. Des populations autochtones à travers le temps et à travers euh, échange, les échanges culturels, euh, notamment euh, bon, pendant la, la, la, la période de, de la traite des fourrures et dans ce transfert qui s'est produit euh, après la période de, de, ou, ou, ou vers euh, pas 1820, hein, enfin, milieu, euh, juste avant la formation des réserves, qui a fait qu'il euh, y, y a eu des mouvances là, au niveau des peuples autochtones ou des nations autochtones, parce que ça fait référence aussi aux, aux notions de, que tu avais, avais euh, mises sur la table dans ton premier livre de, de « Dernier des, des montagnes J'aimerais que tu nous entretiennes un petit peu là-dessus sur, cette, sur cette, euh, cette percée ou cette mode de peuplement de Tadoussac à Shibugamo et un peu comme tu l'as fait dans ton dernier chapitre de ton avant-dernier livre qui s'appelle « Héros de mon enfance ». Oui, euh, Shikuchimi... Il s'est nerveux tout ça, c'est le, le point de jonction. Euh, évidemment, Champlain ne s'est pas rendu à Scoutymi. Mais quand Cartier, dans son deuxième voyage, est passé devant le Saguenay, il a rencontré des, des Iroquois qui sortaient du Saguenay. Et euh, ça, ça s'est perdu à travers l'histoire, et c'est un problème, un grand problème euh, historiographique aujourd'hui, c'est qu'on tente de comprendre euh, quels étaient ces iroquois là. Alors de plus en plus les fouilles archéologiques nous démontrent que ces Iroquoyens-là de, de la Laurentie, du Saint-Laurent euh, et du Saguenay, parce qu'il y en avait, sont liés aux Iroquoyens des Grands Lacs, les Hurons surtout. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à Schkotimer, on retrouve de la poterie iroquoyenne euh, du Saguenay et du, du Saint-Laurent, qui est apparentée aux Iroquoiens du Saint-Laurent. Et on retrouve à Métabéchouane et vers la poterie qui est plus apparentée à la Huronie, qui est des Hurons, on sait que c'est des Iroquois aussi. Alors, c'est plusieurs fois millénaire, de, cette de, route de transbordement à partir de Scoutimi qui est le point de jonction. Euh, quand on va créer en 1652 la traite de Tadoussac, c'est Tadoussac qui est le centre nerveux. Tadoussac, au bout de quelques années, va perdre ses habitants autochtones par la mort, par la, surtout par les, les épidémies. Et euh, surtout à partir de 1670, il n'y en a pratiquement plus. Quelques-uns encore sur la Basse-Côte-Nord parce qu'ils sont plus éloignés et qu'ils se sont métissés euh, depuis longtemps. Mais euh, à l'intérieur du Sainé, il n'y a plus personne. Alors, on va rechercher des Indiens euh, sur la réserve de Sillerie. Et à partir de 1672, avec Nicolas Pelletier, euh, qui va, lui, va épouser le, la fille du chef, justement, euh, qui va devenir le chef du Saguenay, Tekwéry Et euh, il va faire des enfants, va épouser deux autres Indiennes. À partir de 1672, c'est une nouvelle population autochtone euh, qui va s'aimer à travers le Saguenay euh, le lac Saint-Jean jusqu'au lac Nicabo. Du côté du lac Mistassini, alors là, nous avons une population qui est différente. Ce sont les, ce qu'ils appelaient à l'époque de la Nouvelle-France, les Christinons. Aujourd'hui, on dit les cris. Alors, il y en avait dans l'ouest. Une, une, une très grande portion était dans l'ouest. Une bonne portion était dans l'est. Après ça, on monte avec les, les Inuits au nord, plus au nord. Alors, ces contacts-là se sont faits écouter euh, Radisson, 1670. Euh, passe par l'Outaouais, monte mais il va revenir par chez nous aussi Joliette va, va faire le même voyage la route du nord en passant par le Saguenay euh, est une route plusieurs fois millénaire qui permettait d'aller jusqu'au Grand Lac par la tête des lacs et des rivières et à partir de l'occupation humaine, à partir de 1652, à partir de l'occupation française, la pénétration euh, euro-canadienne, euro euro-amérindienne, alors là on monte c'est la, la, la, la route qui nous permet d'aller jusqu'à la Baie-du-Tisson. Et quand on lit le journal de James McKenzie, mon ancêtre, on s'aperçoit jusqu'à quel point ces gens-là avaient une habilité à voyager jusqu'à la Baie-du-Tisson. On le voit arriver euh, un soir avec son monde en canot d'écorce avec une, une brigade de canot d'écorce il est à s'il c'est le branle-bas de combat on fait le parter. deux jours plus tard on est parti, puis on s'aperçoit qu'un mois plus tard il est rendu à la baie du son et que euh, le, le game contre la compagnie du Nord-Ouest est, est déjà joué c'est formidable de voir avec quelle facilité on aurait dit des oiseaux qui se déplaçaient sur un grand territoire et et euh, moi, ça m'est m'épate toujours quand je relis cette communication-là, ces contacts-là avec le Nord, à partir d'ici, à partir de Tadoussac. Euh, je ne peux pas imaginer qu'on puisse nous dépouiller de cette mémoire-là, de cette histoire-là. C'est nous, avec les Indiens, les premiers, qui étaient là ici, euh, qui ont construit tout ça, qui ont construit cette mémoire-là. Et il s'est produit un phénomène, d'occupation du territoire qui s'est modifié, évidemment. Alors, à partir des postes de traite, on a créé des villages. À partir des villages, des paroisses. Et au fur et à mesure, les populations ont évolué. Vous savez que, euh, bon, après la création de la réserve de pointe de, de Machteux et H, pointe bleu à l'époque, mais juste avant, on avait voulu créer une réserve à l'embouchure de la Péribonca, là où était une partie des, des familles indiennes qui restaient, et de la grande décharge. Mais étant donné que la colonisation montait vers la chuape les Indiens ont demandé d'avoir de, de, de une réserve plutôt dans le bout de la chuape Alors, on, on leur a donné une terre d'abord à métabé sur le poste de traite, mais on les a fait monter jusqu'à l'embouchure de la chuape mais en même temps, euh, ben, cette réserve-là, ce sont d'abord des Blancs qui l'ont ouvert. Les, les, après ça, ce sont des, euh, des Métis, dont les Gilles, les Obinsawin. Uh, Et quand les Indiens, Cris du Nord, ont commencé à vouloir venir s'établir dans les années 1880, la réserve était déjà fondée. Alors là, évidemment, ceux qui étaient déjà sur place avaient pris une meilleure place, c'était devenus des commerçants. Alors le gouvernement fédéral est mal pris. Euh, il crée euh, une réserve écoutez bien, elle est importante dans le canton Crépiole qui est tout juste à côté, aujourd'hui ce sont les, les villages de euh, mon la Dieu euh, de, de la bouchette et euh, deux ou trois petits villages à côté, alors c'est la réserve de, de Crépiole c'est une réserve et les termes sont dictés mais étant donné que les abénakis qui sont pour laquelle le gouvernement fédéral a créé euh, cette réserve-là, c'était une réserve métisse à Benakise. Euh, évidemment, ils n'ont pas voulu laisser leur place de choix qu'il y avait à, à, à chouette alors ils sont restés là, puis le gouvernement a, a repris, euh, éliminé la réserve métisse, ce qui veut dire que c'était déjà un fait accompli, la question des métisses. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a un gros conflit dans des... Euh, dans des réserves comme Pointe-Bleu, entre Métis, entre ce qu'ils appellent eux autres mêmes, les faux Indiens et les vrais Indiens. Alors, vous voyez tout de suite qu'il y a un malaise. Mais tout ce territoire-là a été maintenu en vie humainement, grâce au contact avec les Blancs, grâce aux Métis. Et ça va continuer comme ça. Oui. Oui, c'est très intéressant. Euh... <rire> euh... Vu que vous avez abordé le sujet, que vous avez abordé le sujet de la, de la réserve de, de Masteryash, euh, euh, il y a, il y avait un, un phénomène sur lequel j'aimerais peut-être que tu peut élabores si, si, si, si, si je suis, je suis encore de euh, Il y a eu cette mouvance-là à partir, mettons, du, du 17e, du début du 17e ou peut-être, oui, du 17e, fin du 17e, aller au début du 18e pour, euh, dont tu parles aussi dans le dernier des Montagnères, où il y a eu un exode. Enfin, euh, les montagners de l'époque, qu'on appelait les montagners de l'époque, était presque plus sur le territoire, en tout cas du lac Saint-Jean, sur cette route-là. Ils, ils étaient montés plus vers le nord, vers le lac Mistassini. Puis, il y a eu un retour suite à, à, cette, euh, à la fondation de la réserve Mastoyache avec. Euh, oui, une... mais ça va, c'est plus précédemment que ça. Euh, il faut voir qu'à partir de 1650, 1670, euh, les maladies euh, ont atteint les populations autochtones jusqu'au cœur du Québec. Et euh, évidemment, il faut monter vers le nord pour trouver, euh, on dirait que les populations euh, autochtones de l'époque, les survivants, vont avoir tendance à aller se regrouper vers le nord. En, en réalité, je l'ai compris par la suite, c'est que oui, ils vont se regrouper, ils vont se réfugier vers le nord, là où la maladie va peut-être, peut -être, euh, va prendre un petit peu plus de temps avant de les atteindre. Mais dans le fond, c'est l'attrition qui, qui permet de voir que, euh, dans le bout de Tadoussac, il n'y a plus d'Indiens, alors qu'il va y en avoir dans le pied Kwagami. Euh, qui vont venir de, du lac Mistassini surtout, euh, puis même de ça, de l'abbé la James. Et ça, on les voit dans les relations des Jésuites. Euh, on les voit, on voit arriver assez rapidement. À un moment donné, quand on va fonder en 1676 euh, euh, une mission à Métabetchouane. Euh, le missionnaire le dit, on vient de voir, il y avait personne quand il est arrivé, puis whoop, on vient de voir arriver 300 canaux qui arrivent du lac Mistassini, ce sont des cris. Alors c'est des populations nouvelles, il y a un mélange, véritablement un mélange des peuples, des survivants de cette diaspora-là qui vont peupler le saguenay lac saint jean la Côte-Nord, qui vont se mélanger, mais c'est normal. Le, toute la vie sur Terre depuis le début, c'est une question de métissage. Il n'y a pas un être vivant qui va survivre s'il ne se métisse pas. Alors, qu'est-ce qui a sauvé les Indiens euh, au saguenay lac saint jean C'est les, les métisses, c'est le métissage. Et euh, cette cohabitation-là est non seulement réelle, elle est vitale pour tout le monde. Si on ne vit pas ensemble, si on ne s'accepte pas ensemble, nous allons tous périr identitairement. Et euh, c'est les arrivants qui vont prendre la place, leur mémoire qui va prendre la place. Or ça, je m'en refuse, mais les livres sont là pour témoigner que je n'aurais jamais voulu cela. Euh, il va falloir qu'on s'en empare tantôt de cette réalité-là historique pour que tout le monde ait sa place dans ce pays-là. Il y a de la place pour tout le monde. C'est un grand pays. Je ne peux pas imaginer qu'on ne reconnaisse pas notre identité. Pas, c est, c est, pour moi, c'est un fait complètement aberrant on est les grands fondateurs de ce pays-là, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les métis. On est les grands fondateurs. Sans nous, ce pays-là n'existerait pas. Et c'est nous qui n'avons pas le droit de citer. Et ce qui m'a blessé le plus profondément, euh, même si je n'ai pas voulu jouer le, le, le jeu de, des protocoles judiciaires dans l'affaire Corneau, c'est de voir que des dizaines et des dizaines de métis ont été dépossédés de leur camp de chasse ancestrale. C'est un non-sens. Euh, écoutez, là, on n'a pas besoin d'aller voir les Chinois avec, les, euh, avec les, les, les Ouïghours, puis aller voir les autres peuples qui sont en train euh, d'assassiner. Nous, on nous a assassinés dans notre mémoire et on nous a dépouillés de tous nos droits. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Alors, il va falloir qu'on nous donne justice puis cette justice-là ne pourra pas se faire tant qu'on n'aura pas accepté de reconnaître que nous existons. Et que comme ça a été le cas pour euh, les, les déplacements des populations indiennes au nord dans des séminaires au sud, il va falloir que le gouvernement reconnaisse qu'ils n'ont euh, qu pas eu des ajustements corrects et il n'y a il ne pourra pas y avoir de réconciliation sans que le gouvernement fédéral nous reconnaisse et sans que les Indiens, les Premières Nations nous reconnaissent. Cette réconciliation-là, quand je les vois demander, quand je vois les chefs indiens du Québec demander au gouvernement fédéral et, euh, et québécois euh, de, de tout faire pour se réconcilier avec eux, mais eux, qu'est-ce qu'ils font avec nous? Ils se sont même battus en cours dans le jugement corneau contre nous, pour nier notre existence. Et un de ceux que j'ai eu devant moi, euh, euh, un indien de M.H.T.E.H. qui est venu témoigner comme de quoi que sa culture était ci, si était ça, était un qui allait même, dans ses descendants, qui a les mêmes que les miens. Euh, je me rappelle d'avoir fait un texte sur des indiens du lac Chitogama. En 1986-87, je les ai rencontrés, Magnifique. ces Indiens-là. Là-dedans, il y avait un Saint-Onge qui fait partie de ma famille élargie. Dans, euh, parmi mes euh, ancêtres, nous avons donc un ancêtre commun. Excuse-moi excuse J'ai fait un texte que j'ai publié. Excuse-moi ça, On arrive à la fin de l'émission. Oui. C'est quoi ton dernier mot pour les métiers? Parce qu'on arrive, peut-être que tu pourras nous revenir à une autre émission pour continuer. Oh. Ça serait intéressant. Mais comme cela, on arrive à la fin de l'émission, puis le docteur est fini. Ça fait que pourquoi ton dernier mot, là, juste dans quelques secondes? J'en ai pas d'autres. Ben, je vous remercie beaucoup d'être venu à l'émission « La question métier à CFRH 88.1 ».